Ah, synthèse et Knuckles, oh n'importe quoi! Thèse Eggman, il <rire> a envie de refaire Thèse et Knuckles. C'est facile Thèse et Knuckles en vrai, c'est plus facile, je pense. Voilà, c'est ça. Ok, okay docteur should be dans le hidden Comment How do arriver get there? Do you map ou quelque chose de similar I vais activer a blue light bulb for you. That's a Ok, Okay. See you pas une bonne idée. good idea êtes-vous Je suis dans le Comme tu m'as dit, tu as tu as dit, tu tu dit, mais non, je t'ai pas dit la porte bleue, euh, c'est no, la porte au Non, dit la porte au ventre. Ah, c'est une Doc, euh, docteur, qu'est-ce qu'il passe avec les lumières? Bleh, il y a un problème, je te rappelle plus tard. <laughs> ah. ah, non, c'est un problème, très bien. Je dois presser la volantisation. Bruit, hein. euh, ah. ouvrir ou pas ouvrir mmh. la, la ventilation ouvre ou pas bah si tu l'ouvres pas ça c'est dans le brouillard hein. ouais mais je sais pas là il y a un tuyau pas. la ventilation là en train de marcher ah, mais est-ce que si tu l'ouvres pas tu l'as non, <rire> non mais le tuyau là non, bah non les, les vannes sont fermées donc on s'en marche pas ah oui, les vannes mais sont fermées, plus, du, du coup Sonic il peut pas passer là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans euh, qui va boucher Je sais pas. Bon. XLR, euh, mais Exéler, c'est ça, c'est fermé, il peut pas passer bon. si on ouvre bon. pas. Ah non, si on ouvre pas. Mais du coup, si on ouvre, on pourrait passer là. mais est-ce que c'est euh, ça ou faut juste pour enlever le brouillard non, en fait, euh, Ouais, mais en fait, si on ouvre ah, Exéler euh, pourra passer là. Le, le brouillard c'est un piège. Tu penses mm. Ouais mais euh, je sais pas parce que euh, là, euh, comme tu dis, là c'est fermé. Donc excellent que, on pour enfin euh, pas passer. C'est ouvert alors. Hein Il dit de nous ouvrir alors. Bah non. Non, bah c'est tout. Euh, euh, une réflexion, je ne le ferai pas. Bon, c'était bon alors. Thèse, on a un gros problème. Ce nez qui décide. Hein Je le vois dans la caméra. Hein C'est mal. C'est pas bon. Mais attends, il y a un métropolis, n'est-ce pas Euh, tu peux le... Non Il est près de toi Ça, c'est un gros problème. Oh. Ne t'inquiète pas, je vais te, je vais te... Je vais te voir Sonic. Je vais te voir, toi et Sonic. Utilise C et V pour change entre Robotnik et thèse Utilise euh, le docteur pour voir les caméras, pour voir Sonic où il est. Ah oui, parce que ouais, on me dit qu'il va regarder euh, dans la caméra en même temps. Euh... Mm. Ok, donc en gros, ça marche comme ça. Ah d'accord, Sonic il est là, t'es zilu là. <coughs> il se téléporte. Ah oh, ouais, d'accord, il va super vite. Téléporte ah, J'ai trop peur en vrai. Ok, il est là-bas. Et c'est ouf. Il est là, donc je suis là. Pourquoi euh, il dans le même carré Non, si je reste devant la porte, un moment il m'a pas. Voilà, c'est bon. Il est parti. Enfin, je la sens. Derrière moi. Attends. Ok, il est Je pense que là il va aller là. Regarde Il va aller. Voilà. Hé oui. Téléportes. On Téléporte. peut y aller. Il est où là Ouh Il est derrière moi J'ai bien, bien, fait... de... ouais, bien fait bouger Il est où Devant Là, là Il est dans la même pièce Non, c'est pas Oh Il est pas loin Putain, là, il est long chemin Téléporting je, re, je reste là. Ah, oh, Je suis de, de, dans la dernière pièce. Ah, ça, je pense que c'est bon là. Putain oh, T'as envie Ne t'inquiète pas. Tout va aller bien maintenant. Merci Qu'est-ce qu'on fait maintenant Je suis désolé Thèse, il n'y a pas de machine pour aider Sonic, pour le moment. Euh, on va se téléporter. Tu l'as menti Tu veux que Sonic oui. meure Allez, on n'a pas le temps pour ça. Ah, Putain, non, déjà c'est tu promets que ah, Tu me promis de sauver Sonic Si on, si on meurt pas, je te le promets. Yes. Yes. I feel like we've had this conversation before. Regarde, regarde Mobius. Le sommet de la montagne. Et voilà, on a fini la partie de Lennox. Faut juste regarder la caméra. Lennox, il faisait que ça de bouger tout le temps.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 Ah c'est ah, mm -hmm. mm -hmm. un <rire> Ah, ça va monter le bon Ah J'ai trouvé une technique pour la manette. Là, voilà. T'enroules le fil. Et tu maintiens le fil. Moi, je prends le ça, le en, en, en. mm. Voilà. enfin fini la partie avec les Du coup, vu que ça ne dure pas longtemps, on va faire euh, Knuckles segment jamais hein, Du coup, bah, bah, je pour <rire> Comme d'hab, ça fait ça toujours. Donc, on avec on les deux ouais. Donc là, du coup, vu que c'était un peu court, on va dire ça, euh, on va faire euh, thèse euh, n'importe quoi. On va faire Egg Eggman et Knuckles. Ah, c'était un peu court parce qu'en fait. Euh, on a directement passé au niveau, parce que ça sert à rien à euh, le niveau qu'on a déjà fait. Hop, c'est parti. Voilà, donc on refait le code. En attendant ces chiffres-là, ils marchent encore. Sinon, je ne pouvais pas faire ça. En ces trucs-là, ils marche encore, sinon on n'aurait pas pu le faire. Bah si, mais on a arrêté très très longtemps. On aurait fait une vidéo d'une heure. Même plus. Donc là, on a ça, ça et ça. Regarde, on a ça, ça et ça avec les gars et les knuckles. Trois niveaux. Et ensuite, c'est ça. Et ouais, c'est déjà fini. Hein. Ok, donc... on va Ok ah c'est un, euh, un boss direct Boss direct Oui Il n'y a plus le même bug mais ça fait Bah non mais de l'a C'est quoi Bah euh... Le casque, bah, je crois beaucoup. Ah, faut le faire bouger euh, faut faire bouffer ces boules là. Ouais. Boule de boule de boule de boule. Ah oui, Acme et euh Nick ta connerre. Putain. Putain Ah non, c'est là à toi c'est mouvements Faut le faire manger ces boules électriques. Manger ces boules. Oui, non, on peut les toucher mais pas lui. Regarde ces boules là. Ah oh mais il a rien là De quoi bah, il, il, il les touche mais il est mais, mais il faut tous les prendre Quoi Ah faut tous les prendre avant qu'ils touchent. Ah un pattern Il y a un tu la même chose. Non il ne pas en fait. Il y a juste un pattern en fait. Ouais ah, bah il fait toujours ah, ouais. Donc là faut pas que j'aille là, faut que j'aille de l'autre côté. J'attends qu'il.. Voilà là. Ah si, il me suit quand même. Il suit en fait. Bon, un T'as déjà ici. Docteur Robotnik. j'appuie sur X pour le faire voler et du coup... Non, non, non, Il va pas vraiment. En il fait. va non, Il vient, ouais. il vient. Ouais, quelques... ouais j'ai réussi. Bon, pour la Brique 2. Ah ben, C'était difficile. Je suis désolé Thèse. mais j'ai besoin de trouver une cache. Non, il fallait en trouver une, il fallait en prendre que deux alors Ben non, il y en avait là, là, là. En fait, ils étaient cherchés tout seul. Bon, on va réessayer. Enfin si j'arrive pas bah, tant pis on passe à un petit peu non ah tu as un bah oui il est lent en quand il tire j'énerve. regarde il est qu'un pont c'est mais c'est quoi ça de Putain, mais laisse-moi tranquille! Oh, tu prends de la pour savoir si tu vas tu as un là j'ai de Ah, mais nique ta mère! Mais putain, tout ton touche toi déjà D'habitude tu me dis pas Tu déjà ton esprit, alors laisse-moi tranquille Ah, faut que je panne comme ça à chaque fois Moi j'ai récupéré mon amos, c'est plus important. Ah, non. Oui. C'est un de carré à fois. Putain, ça cool. C'est le dernier. On sait rien. Non, non. C'est pas Putain, mais douille. Va... Ah, c'est pas le dernier parce qu'il va plus vite jamais non. Non. Oui. Ah. Oui. Ah. Oui. et euh, Nichols. Nichols, est mort. Je peux le cas de la et de la campagne de la campagne de la campagne de la campagne de la campagne de la Je de la campagne Je la pas. la mais quand j'ai envie de me tuer, euh, j'arrive pas. Euh... C'est bon, j'ai pris, pour peux me habituer là. T'es dans le sol. Allez, tire oh. T'as vu ça, il met qu'un fond. Comment je veux tuer s'il il met 15 fendres ah ouais. pour cette Ouais, vrai, c'est tout un truc. Décris, oui. Après, c'est un truc un peu comme toi, c'est un truc. Non, bon. Pourquoi t'en as truc Parce que j'en ai plus qu'un, ça sert à rien. J'ai vu ça, la lenteur qui fait, excélère. C'est sérieux, là Le temps qui arrive, excélère qui... est tout, quoi. Ça a bizarre, mais, Ah mais la, la, la, la boule quand je renvoie je peux plus la toucher après. C'est bon, c'est bon à savoir. Dans quoi quand, quand je touche la boule que je renvoie, ah ouais. je peux plus me faire flotter de dedans. Ouais. Ouais, T'as ah. vu ça Je suis dans le coin comme ça là. Je peux faire récupérer le carnet de jaune. Je c'est un carnet de rose. C'est simplement dur. Euh, Putain mais d'où il sort Je suis pas là il Putain j'ai pris les deux anneaux quoi je crois pas Comment veux-tu savoir que j'ai... c'est déjà chiant Mais putain Il tire seulement dans ma gueule et quand, quand je suis pas dans les toits il tire pas il, oh, regarde. Oh, regarde. il tire vite quand je suis pas dans les là Ils sont même pas tombés. Ils sont partis. Dans, le, dans les airs. Ouais, quand, quand je suis dans l'étoile, il met 30 ans pour tirer, mais quand, quand je suis pas. C'est quoi cette position déjà Et quand je suis dans. Et quand je suis dans le sol, il, il met, euh, il met 5, 5 secondes pour tirer. Et... Bon, là, il met. Bon, ah, c'est C'est bon, bon. il hein. Mais c'est une queue. Le deuxième tir, il sert à rien. Tire Oui. Mais t'es en mec... X-Verre. Oui Tu récupères hein. oui. oh, oui. oui, bah, bon. oui. la nouvelle D'où tu là, toi tu sais ou tu, tu restes à côté de ton maître Je peux pas être trop non. il va trop vite Regarde nous mal Pauvre Attends, toi J'ai des Mais là, toi, là oui, oui. Donc, tu de... Non, Non, En fait, je ne vais sûrement pas toucher. Ta... Ah, là, tu fais combien en fait 4 5 à peu près. Ah, on compte Ah, fait, je suis même pas loin. Je vais compter. Ah faut y aller dès que là voilà. En fait il accélère quand il se fait couper faut je l'ai attrapé Et quand on touche l'Exheler, ça fait non ici Voilà. Oh, pas bien de ça. j'ai pas d'anneau. Descends. Il oh, la faire toucher. Hein. Putain, connard. Pourquoi j'ai de sauter par où-dessus alors qu'il me suit sans qu'un aucun sens. Hein Ben c'est quoi ouais, Bah non c'est pas. Ouais. Mais putain Mais ne que c'est quoi ça Bah ouais. non c'est bon. trop simple En vrai, ouais, je vais trop vite en fait ouais. Mais non pour XLR je pars Oh, Faut qu'il tire Vient chien, viens Non, un... avec les chiens mais un chien ou quoi là Putain oh. T'as pas d'amis ou quoi ah, En fait, euh, j'essaie de juste faire des amis, il n'a pas d'amis. Putain plus ça hein, ne sa mère. Donc ni que toi-même en Parce que t'es là, Voilà. Ouais. C'est ce que je vais faire. Je voilà. veux savoir juste un truc. Pourquoi vous avez pensé à faire un truc pareil Je veux hein? juste savoir ça. Pourquoi c'est discuté aussi au Non, je vais vous des fois c'est difficile, mais c'est faisable, c'est infaisable. La chance que j'ai eue pour que l'amour retourne sur ma tête. Oh mais à chaque fois quand il vient juste de tirer, c'est pas la peine de rester là pendant une heure. Ah, bon, vraiment. Je vais laisse toucher. Hein. En fait t'as une seconde pour remonter. Et si tu tombes en bas, t'as euh... Bah tantôt, tu perds tout à l'heure. Putain, c'est revenu. Yeah On va mourir D'accord Ah je meurs d'accord ah Non, <rire> c'est <rire> bon, il y a des coin Ah, oh, il y a des amis Oh, oh Mais ces Casco c'est niveau de merde Je déteste le niveau de Casino dans un... Mais regarde, c'est chiant Putain c'est obligé de faire des trucs bizarres pour les... Euh, pour moi c'est C'est lui. Il n'y a pas d'autre. Hein. Moi je marche lentement quoi. Tant que j'ai pas d'anneau je marche lentement. Ok. Ouais, Et... Et... Le seul qui pourra pas euh, passer par là. Mmh. Tu viens réviser un peu tes... que <rire> T'as pas envie Ouh. Ouais déjà il faut voir ouais. bah, la mine un petit peu ouais. Ouais. Tu laisses un peu tu vas donner des sous tu laisses un peu tranquille Je oh. ah, vois encore 10 minutes et euh. Enfin, ouais, après, il euh... est 42 à 14 heures Mais c'est quoi cette blague <rire> T'as été où Dans les Si Oh t'es encore gelé non ça sur les Mais non mais je glisse. Oh, on peut pousser ça. On peut le retrouver ici. j'ai plus d'anneaux. Non oh, ben, je passe à travers. C'est le pire niveau de ce C'est oh, le quelqu'un là ou... d'accord ok ok j'ai vu quelqu'un là-haut je, je, je vais aller je vais aller le voir C'est le lundi C'est le lundi Je vais passer en haut c'est tu sais quoi est bon. mmh. oh ouais, ouais, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas c'est pas c'est pas fait c'est oh. c'est Un petit peu de pâté. Je te déteste, Knuckles. Voilà. Knuckles, Knuckles. Quel plaisantin, celui-là. Je n'ai plus aucun mur. J'ai je refait en plus Mais cette fois-ci je suis renommé Aussi, Parce qu'il y a l'entrée, je suis monté là. Et là. Ici si, je viens de refaire encore le bug. Et sauf qu'en fait.. Et c'est dommage parce qu'il doit y avoir un trou quelque part qui permet de faire ça et, et là, je Peut-être que le jeu il veut pas que tu montes comme ça, mais peut-être on s'en va. ça, j'aime pas ces bonnes là trop fort. Donc j'avais vu un hein, monsieur, j'aimerais mon aller voir. Il est cassé. On va voir nous dit Ah putain presque Putain il est dur à aller le voir lui c'est un lourd pour faire de l'heure ok. Il y a n'importe quoi. Il faut aller le voir sinon on va faire de l'heure. Salut Ça va bien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 Là, je... Non, Nuckles Nuckles Ah non, c'est pas Théo. Bon, tant pis, en fait, on a été voir ah, sans le voir. Avec un peu de vie. C'est c'est bizarre. Non, non, non, non, c'est bon, j'arrête de m'attacher le mur. J'ai pas envie de rebugger. Je vais refaire une petite vidéo juste pour se Non. Nakas adore aller dans les murs. C'est son truc bain bruit. C'est intéressant comme niveau. Ah oh, Eggman Ah quand même Franchement, on n'a pas fait ça avec Eggman. How's Comment really no. il ah. ah. ah. ah. ah. ah. est Tails Non. toi quand je t'ai dit que je voulais te venger. Me venger contre toi. C'est une surprise que tu sois gentil comme ça. Mais euh, regarde, mon m'a quest ce qui était arrivé. Attends, le on a oublié que de scènes, tu vois hein ah en ils encore des copières à part des... de la oh je suis un oh les ah je suis un plaisir de Mais que eh, la, la ouie, elle est là-haut, oui. ouais, là, ouais, mais, mais... Là, que Il hein, qu euh, y a le fil. Hein? Ouais. Il a le Il a le c'est mon rêve, voilà, ouais, ouais, ouais. ouais, t'es là, voilà, ouais. bref, ouais. voilà, au revoir.